Merci à tous euh, de nous euh, rejoindre à cette session plénière. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en célébration avec ce 20e anniversaire de Carlos, Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, euh, nous vous souhaitons la bienvenue. Avant de commencer, je tiens à souligner que nous réunissons aujourd'hui sur le traditionnel territoire de l'île de, de la Tortue, et nous la remercions de nous avoir permis de se rendre et apprendre ensemble sur leur territoire. Et oui. je reconnais alors territoire the and to peaceably share and care for the lands and resources around the Great Lakes. I recognize as we see in the chat je reconnais, quand vous pouvez voir sur le chat, il y a des gens qui sont en train de participer de différents endroits et nous continuons de vous joindre à nous et, et dans le même esprit de coopération. I will proceed to introduce Ray Jones. Je vais donc euh, commencer avec l'introduction des régions. Je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entre nous, mais aujourd'hui j'ai cette opportunité pour. Euh... Alors, il était, il a travaillé avec carlos comme représentant de équipes du conseil des églises euh, et il et, et a représenté Caros dans une, en une de l'une des délégations qui a été envoyée euh, pour une mission. Il est révérend, il est, il est activiste euh, depuis longtemps pour les peuples autochtones et il est aujourd'hui ici avec nous et nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Nous te passons donc la parole. Merci, euh, Aïcha Francis. Euh, bonjour à tous. Ou bien, bon après midi pour ceux qui ne euh, me connaissent pas, comme euh, Francis a dit, je suis un. Uh, à... J'ai survécu. Uh, ici, je habite uh, au, à l'ouest de la Colombie, coast, central coast of Bella Bella, au, la, par la côte centrale de Bella Bella. Uh, known as Port Simpson, Haida and Niska and Kixens. That's for inland. We were Hello. taken train from Prince Rupert, Terrace or Hazelton to Edmonton. Since uh Late nineteen twenties and uh, Dans Les except for the war years. Dans les de la Guerre, in the years years So the train ride At least two days or sometimes two nights in one day so um, after i do my op uh, pr opening prayer and get sent i'm going to ask oh. the creator for blessings to all of you i que je fasse i want to my prayer je vais remercier le Créateur pour nos vies et pour ce jour. Et je me aussi demander au Créateur de continuer à nous diriger et aussi cette association de Carlos à travers divers projets. Oui. Donc pour résumer ce que disait la présidente, Ray John est le chef héréditaire de la Première Nation Végitexan de ce qu'on appelle la Colombie-Britannique. qui fait partie du cercle des droits des autochtones de Kairos. Et euh, depuis 2004, en tant que représentant de l'UCC, il a été euh, co-président co pendant quelques années, ré-présenté euh, chaos au sein de la délégation au sable bitumé et de la Basca et à l'événement national de TRSC en Colombie-Britannique. Alors, ce, je vais vous parler de ce qui s'est passé Je pense que c'est dans les années 61, quand euh, ce qu'on appelle le premier ministre aujourd'hui, John Geffenbecker, il nous, il nous avait emmenés dans un programme de sérénité au Canada et nous étions dans une école résidentielle et dans cette école-là, Once this austerity program kicked in, all of a sudden. Et quand le programme could... commençait. Semi-trailer trucks. Tout, to Macassan band life. I remember Macassan because. this à coup, on avait. one of the people that sponsored the Sullivan. any people were alive at that time brought in two loads of canned pork and if you guys eat prim or clem the canned pork is a couple of levels of taste and nourishment from that the reason why I bring this up is it comes into the story so as we're going into the winter season and Christmas coming on we in residential schools uh, when there's a, a very good uh, supervisor man or woman the rest of the supervisors don't like it and the principal. They don't like the supervisors to be very popular with us. And that fall already, well, we started feeling lots of tension in the air among the staff and some of the staff were meaner than usual. and this young man was hired to be a supervisor his name was dr O'Keefe, and his doctorate was in music and he yeah. became nous avons aussi un jeune docteur qui était là il avait un doctorat en musique il est devenu très populaire et lui aussi avait commencé avec nous il a commencé à il a commencé à chanter dans la chorale avec nous nous aussi on pratiquait et on se réunissait souvent pendant le café et puis on partait dans de guise en pour chanter pour, pour que tous nous puissions aussi faire entendre notre voix comme ce docteur Tiff et alors et celui-ci particulièrement nous donc Il y avait un bus qui nous qui partait. Qui, qui partait de, de la place Jazz et jusqu'à à, à la résidence. C'était à l'ouest de, de l'endroit où nous habitions et ça, c'est où nous sommes allés pour l'école. Nous partions pour l'école plutôt. Et pour l'école élémentaire et à la fois l'école euh, au collège à cette époque-là. Et, et lorsque nous sommes revenus à l'école avant le souper et on a senti que il qu'il y avait vraiment la quantité, il y avait vraiment du calme à l'école. Et alors pendant le souper, il y a l'un des, une, pa, pa, pas le professeur, mais l'un des. L'un des directeurs est venu donc euh, à la salle où nous mangeons, et quand il est venu pour annoncer euh, que Docteur Oki était libéré, et, et, et là, le là. La pagaille a commencé dans cette salle à manger et les femmes qui... Euh, C'est comme ça que la pagaille s'est déclenchée, on a commencé à se disputer et en casser les fenêtres de cette salle, de, salle à manger. Et jusqu'à ce que nous sommes allés au, au, au, au bureau du directeur de l'école. Donc, le, le, du fait que le docteur qui a été licencié de l'école, ce qui a déclenché clairement euh, cette bagaille-là, alors c'est pour dire que. Nous étions beaucoup plus inquiets sur. Euh, sur euh, on avait un test de physique le lendemain matin et aussi on avait notre frère Jerry, David et Terry William. Et ensemble dans la chapelle, nous, sont, nous pouvons, de la chapelle, nous pouvons atteindre. Nous pouvons atteindre la sonnerie de l'église. Ça, c'est là où nous sommes assis, juste en bas de là où on déclenche la sonnerie de l'église. Et nous étions là et on écoutait euh, donc cette sonnerie, qui, ce bruit qui resonnait de loin. Et quelqu'un quelqu'un savait qu'il y a. Et juste à l'arrière de l'école, juste à l'arrière de l'école, on a, juste à l'arrière de l'école même, il y avait des gens. Et nous ne pouvons, nous ne pouvons de se faire. Et très vite, très vite, on a compris que les rideaux de Alors, lorsque les autres sont venus, ils ne pouvaient pas pénétrer dans l'école et de ce fait-là, nous nous sommes allés à l'école et lorsqu'ils sont venus, et les choses se sont mal passées. Et, euh, et toute l'administration même de l'école donc euh, le, le le cuisinier lui-même qui était occupé Stop and a couple of girls got the idea and they took the fire hose off the wall and turned it on and put it and put it on Miss Daisy. She was the only one that was closer to, to being a casualty, you may say. But that, <clears throat> that riot. Et cette pagaille, cette manifestation a encore eu lieu. Et le lendemain, nous ne sommes plus repartis à l'école plus que la bus ne sont plus revenus nous chercher. Principle, yeah. along with Indian Affairs, local Indian Affairs, and maybe out of Ottawa, the, the word was given that we'll, we'll all be flown home, we believe. They were going to fly us home after being on such a very strict budget. Indian affairs They're all gonna fly us home back to 99 of us were from north, north, BC. alors 95%, de, 95 des étudiants même raté leur uh, bachelor à l'époque et ce qui nous a poussé uh, à, à chercher la solution alors l'ancien l'ancien l'ancien a été remplacé et le proviseur même également et c'est lui qui était doué de l'École, de, c'est Dr. Fendley et, et à cette époque-là, Dr. Fendley travaillait dans le ministère de, de l'Éducation euh, à Alberta et ces deux hommes-là ont, ont convaincu l'Église du Canada sur le processus de l'éducation pour que nous puissions investir pour investir dans, dans l'éducation et nous renvoyer ces, ces, ces étudiants-là. Alors, pour faire un compromis, deux étudiants ont été, ont été expulsés et euh, renvoyés à, à la maison. Un hein, pour euh, marie B et l'autre était de L'Oréal. Et celui de L'Oréal il était permis pour reprendre ses études euh, à l'entrée de septembre qui suivait. Alors, le so, TRC, les différents médias du TRC et uh, les uh, archives, surtout les archives. J'ai mentionné le riot et what, quelles what notes ou quoi y avait-il? Report on the riot. Alors, j'ai mentionné ce modèle là yeah, quel est le, le rapport? Ce qui yeah. s'est passé en à Alberta. Yeah. The le principe uh, le, le directeur et le directeur adjoint de l'église ont été uh, ont été donc uh, transférés à uh, à, à l'église unie du Canada et et après ils ont pris leur retraite mais uh, donc uh, le, le de l'école d'Alberta par contre lui lui lui par contre il a été ramé, il a été rappelé de son il était retraité mais il a été rappelé et il était devenu le nouveau euh, directeur et Ken Wen, qui, euh, qui était directeur à Alberta, lui par contre a été transféré dans un autre centre et il est devenu une autre personnalité et, et... Donc, euh, il, en... il a été remplacé dans une école où qui était très strict, très, très strict. Le, la rentrée qui suivait. Donc, voici la histoire que je voulais un peu raconter suite à, à cette pagaille, cette crise qui a eu lieu et merci à vous tous de m'avoir entendu. Merci beaucoup. J'aurais aimé euh, euh, continuer, mais malheureusement, je ne peux pas faire plus J'aimerais dire que l'église anglicaine... Alors, si Kairos existait à cette époque, je pense que cette crise, cette pagaille, qui a eu lieu à l'école, cette grève ne devra pas y avoir lieu. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, Ray, pour cette introduction. Nous, nous, nous vous apprécions pour cette histoire. Shannon, je te passe donc la parole pour, pour l'ouverture et la chanson. Alors, ça, c'est une chanson. Ça, c'est les, les, les gens, les, le peuple autochtone qui ont fait, ont reçu une chanson pour nous. Et je, ça, c'est des chansons traditionnelles qu'ils ont fait pour nous. Donc, nous allons les écouter. happy to offer this uh, opening song for the gathering of Kairos and send our love and prayers and good energy to all the land and water protectors all over the world. I'm so happy we were able to get that to work, both the visual and the, the audio. Thank you for that. So. Merci pour la vidéo. Alors, Andréana Panteria, c'est il y aura un nouveau l'enregistrement graphique pour nous aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir rencontré Andréana, et elle ne va pas être avec nous aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont eu l'opportunité de la voir récemment. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle ne sera pas avec nous. Alors, nous allons prendre juste uh, ces, ces, ces, ces, ce qu'elle nous a montré la fois dernière pour que nous puissions. Donc, maintenant. Donc, pour le deuxième jour, je voudrais to introduce Chou uh, qui est actrice uh, actrice of uh, Canada she has been engaged with Kairos and on the animation communication and education committee then as a board member and currently as a member of the ecological justice circle sue is a pleasure to meet you and to welcome you to c'est un plaisir de rencontrer et d'avoir donc chou est la directrice exécutive du bureau de la justice systématique de la Fédération des sœurs saint joseph du canada chou est engagé auprès de carros depuis ses débuts et d'abord au sein euh, au sein de et d'abord au sein de bon maintenant nous allons partager avec vous où nous sommes avec Caros et où est-ce que nous sommes entrés ce qu'on a fait il y a 20 ans passé, et nous connaissons l'importance de ce partenariat ici au Canada et partout. Et ça nous a connectés avec les projets euh, d'impact de paix et sécurité et aussi la protection de, des droits de l'homme. Alors, nous sommes en train de, de demander aux conférenciers ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils veulent voir dans les. Disons à venir avec Cairo. OK, ça c'est aussi le, la compréhension le changement du partenariat. Comment Cairo s'est été verdict dans sa façon de, de, de, de du partenariat avec vous? Aussi une compréhension collective de, de, de, de l'alliance spirituelle et tout le reste. Avec cette compréhension, qu'est-ce que nos conférenciers veulent avoir? Encore de croissance. Quels sont les changements, les changements que vous voulez, et quels sont les opportunités pour la transformation du changement Alors, tout ceci, je me donc donner à tous les participants ici au moins dix minutes. Nous les invitons pour présenter euh, euh, pendant le temps qu'il leur sera imparti. Alors, notre premier euh, conférencier, c'est Elmar elle est à la fois grand-mère et peuple indigène. Il était euh, avant qu'elle euh, soit euh, promue au conseil de Montréal. Alma est en train de. Elle a été euh, activement engagée dans plusieurs euh, manifestations. Elle a participé à une délégation euh, sur les, une, une, une conférence sur les femmes et la protection des femmes des enfants aux, aux Nations Unies. Et en euh, travaillant avec Aros, elle a vu un changement. Elle a aussi engagé un dialogue en 2015. Alors, Emma, vous avez la parole. Est-ce que tout le monde peut m'écouter? Merci. Merci premièrement pour cette uh, opportunité de m'avoir invité pour venir parler. Je suis, je vous parle de territoire des ancêtres de, de, de, de alors, ici, pour le traité de 12.05, c'est un traité qui a été signé. Ça a été même signé avant que même le Canada puisse uh, engager. Moi, j'ai écouté quelques informations. Il y avait il y a certaines choses que vous pouvez, qu'on peut parler ici. Depuis que j'ai été... Uh, Depuis que je suis avec Kairos, je, je n'enseigne plus la langue. Mais euh, là où je suis, je vais vous parler de ce qui se passe sur ce territoire. On a des, des chefs lieux, des départements et dans le cas de Kairos, par exemple, ils nous ont tenus et ils ont présenté notre problème de la terre sur le, au niveau plus haut de, de, de la nation. Et nous ne savons pas ce qui ne va plus. Je ne sais pas si les négociations sont toujours encore ça. Je ne j'ignore. Je Mais tout récemment, ce que je sais, euh, on, a, on a écrit euh, une lettre à tout le personnel leur demandant de, de ne pas se céder, de ne pas se céder. Quand on fait la reconnaissance foncière, beaucoup d'entre eux refusent de suivre au protocole, mais il y a, y a tout ceci qui est euh, quand qu Dans ce qui concerne les, les outils de création c ici, euh, nous avons des compagnies qui euh, continuent à, à, à, à, à, à enlever des arbres et planter leurs propres arbres. Ils sont en train de, de, de détruire notre biodiversité et ils sont en train d'enraciner de, de, de, même les plantations. Il y a, il n'y a même pas de plantation traditionnelle que nous avions auparavant. Tout était en train de disparaître ici, là où je me tiens. Et dans ce sens-là, seulement qu'ils sont en train de couper les arbres, ils sont en train d'enraciner, de déraciner, excusez-moi, ils sont en train de déraciner toutes choses, sauf seulement les arbres qu'ils veulent voir euh, pousser. Euh, donc les choses ne se passent pas comme nous les souhaitons. Et nous avons beaucoup d'alliés avec qui nous travaillons en ce moment que nous avons commencé à travailler il y a longtemps jusqu'à aujourd'hui sur. Ils sont en train d'éduquer les gens et je pense que et beaucoup de gens sont en train de voir quels sont les, quels sont les changements dont nous parlons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant engagés pour protéger de l'eau et la terre, surtout les arbres c'est les natifs d'ici et ceux d'ailleurs en entrée de travail de la main dans la main, On est en entrée de, de développer les politiques pour combattre, contre-attaquer même ceux qui sont dans la production, minière et tout le reste. Alors, j'aimerais tout simplement dire que euh, euh, du fait que toute personne qui a été engagée dans l'égalité pour nous, ce de combat d'égalité de, de, est actuellement en train de, de, de lutter pour l'assimilation. Nous, nous n'avons pas besoin d'assimilation. Nous avons besoin que nos droits puissent être reconnus. C'est de ce qu'on a besoin. Alors, cela signifie pour moi que quand quelqu'un va là, il là, dit que nous avons besoin du premier ministre pour savoir nous donner un droit égal. On veut des droits égaux à tous les peuples autochtones. Voilà pourquoi. C'est de ça que nous avons besoin. Alors, j'ai besoin surtout que les gens puissent ce qui veulent être nos alliés. Il faut qu'ils puissent faire attention à ce qu'ils disent quand ils font les actions de plaidoyer à notre part. Et sur la réconciliation, il y a, sur la réconciliation, il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont faites. On n'a pas d'évolution. Euh, nous avons besoin d'apaisement, beaucoup de réconciliation à faire sur, sur ce qui concerne les conditions que nous nous, nous, nous, nous sommes. Et nous ne sommes pas... Nous sommes pas, nous sommes sans, sans, sans surprise aujourd'hui de, nous devrons nous focaliser sur notre apaisement parce que si on a besoin d'avoir un succès durable sur toute chose, donc d'abord pour l'apaisement et puis on va voir le succès. Alors je ne pense aucun, aucune, aucun individu ou encore aucun autochtone veut veut veux. Ceux qui ont implémenté la colonisation, peut-être qu'ils avaient des bonnes intentions, mais les conséquences, c'est nous qui le subissons, surtout les peuples autochtones, c'est de ça que nous parlons. Alors, les conséquences ont été. Alors, que la réconciliation, c'est un grand a eu un grand chemin à faire, un long chemin à faire sur. La réconciliation, euh, l'une des choses que nous devrons nous insister, c'est sur l'apaisement, le discours d'apaisement et aussi de, de l'apaisement sur la création. Comment est-ce que nous pouvons éviter cette dégradation-là des armes qui se sont Et aussi pour nos ancêtres également. Nos ancêtres nous disent que nous sommes… Oh, nous sommes à, à clin d'œil d'une extinction. si nous ne pouvons pas changer, si on ne change pas de direction, de directive, de ce qu'on veut voir comme résultat. Et ceci a besoin de la manifestation et de l'engouement de, de, de tout le monde pour que les choses puissent se faire dans la bonne direction. Donc nous voulons donc créer quelque chose de différent, créer quelque chose de différent, quelque chose que jusqu'à ce que nos enfants, nos arrières-arrières-arrières-enfants puissent avoir de la vie ici, à cette planète euh, qui est très belle, cette planète Terre qui, a, qui nous a été donnée, que nous sommes les bénéficiaires et gardiens également. Alors, parlons des opportunités et… Euh, euh, depuis les, pour les années, le début des années 70, je... moi, je... je, je... Alors, nous, nous savons que notre apaisement tire son origine de l'apaisement de la Terre. C'est vrai que j'étais engagé sur euh, tout ce qui est médecine traditionnelle et tout le reste. Ici, nous avons, nous avons pu trouver un terrain, et nous avons pu trouver un terrain, un endroit pour mener nos activités. Donc, nous sommes le peuple de de, de, de la rivière merveilleuse. Ça, c'est ce que dit notre association. Alors. Depuis qu'on a commencé cette télé-là, on a cet, avec cet endroit-là où nous faisons nos ateliers, on rassemble des familles, des, des, des femmes là-bas pour les discours de réconciliation, d'apaisement. Nous célébrons aussi avec les communautés qui sont autour. Ils viennent aussi partager avec nous. Pas seulement pour qu'ils puissent pour venir à nous et partager ce qu'ils sont en train de voir le changement. Donc, la sagesse que nous avons aujourd'hui, la transformation et le changement qui va se passer sera très cher. Ça ne sera pas seulement sur nous, parce que ce qui me donne, ce donne l'espoir, uh, c'est c'est la nouveauté c'est cette nouveauté là de la science cette générique là et si tu veux vous voulez mieux apprendre sur ça allez seulement sur Google alors cliquez docteur Broche et parle lui parle beaucoup de cette nouvelle science et l'un de ça c'est que la science aujourd'hui Même si vous pouvez pas le voir, le toucher, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas ça. Là maintenant, ils sont en train de voir et ils sont en train d'expliquer que non, ce que nos ancêtres disaient, non, les femmes, nous avons cette capacité là. Nous en tant que femmes. Les femmes de, doivent se lever et entendre leur voix. Uh, Il you... y a is... quelqu'un qui parle sur moi. Il y a quelqu'un qui parle sur moi. Je pense que c'est très impoli de faire ça. C'est la personne qui le fait. Je pense que c'est pas bien. Mes excuses, c'était une erreur. Parce que la terre est en train de subir une transition. Elle a été divisée à cause de ces interruptions. Alors, je vais, je vais donc finir pour, en disant que Donc, ça, c'est la transformation qui arrive, qui, qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et du fait que j'ai été interrompu par une personne euh, mal intentionnée, euh, euh, je comprends, je, je, je comprends, je comprends, je suis désolé. Euh, euh, ce que vous nous avez donné, c'est vraiment de la nourriture pour euh, la pensée. Ça a été euh, vraiment nourrissant. Ce que vous avez parlé avec nous et encore, c'était pour renforcer notre nos défis que nous faisons, que nous euh, nous faisons, que nous subissons tous les jours à la terre. Et moi, je pense, j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit. Et je pense que nous devons être aussi prudents, même en étant alliés. Ce que la vie est très, très, très important d'ailleurs. Encore, je suis désolé pour l'interruption qui s'est passée tout à l'heure. Et nous sommes juste contents que tu sois ici avec nous pour partager ces moments. Merci beaucoup. Alors, notre deuxième panéliste cet après-midi, c'est... Yeah, um, je vais je vais donc introduire Zobie. Is... Alors, Zoubi, c'est le fondateur et directeur de, de Centre de Transformation du Conflit Palestinien, connu, euh, connu sous le nom de Wiham et Moharab, c'est une relation cordiale. Le centre propose une médiation de formation et des conseils physico-sociaux Et pour aider à résoudre les différents. Les différents communautaire et soulager les souffrances de la population. Il comprend un programme d'adaptation au traumatisme pour les enfants et une formation du leadership pour les femmes. Mettre à fin à la violence communautaire. et Essayer d'éliminer la violence euh, à l'égard des femmes et enfants et les programmes d'éducation. L'occupant Israël a créé une littérisation à la montre du statut politique. Alors, merci de nous avoir rejoint aujourd'hui, monsieur Zoubi. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, euh, euh, alors j'aimerais dire félicitations à Kairos pour ses, pour ses, ses 20 ans d'anniversaire d'une action ardente pour la justice parce que nous aussi, nous avons été élevés dans, à tous les niveaux. Ici, je vais citer comme elle a dit Jerry, euh, un partenariat spirituel entre les gens qui promettent eux-mêmes d'utiliser toutes leurs expériences pour accroître spirituellement et utilisent leurs raisons et émotions pour montrer aujourd'hui et créer une, une conséquence constructive et joyeuse. Et ceci dit. Dans, avec des conséquences malsaines. Ça c'est justement ce que j'ai expérimenté euh, de ma relation avec kairos. kairos Il y a des moments ils nous ont ils nous ont autonomisé, ils nous ont fait passer des moments de justice et de paix et jusqu'à ce que nous avons cru en une réconciliation. C'est même pas seulement une, un partenariat, mais aujourd'hui, c'est une communauté transnationale de bien-aimés où nous nous, nous nous sentons réalistiques et c'est une relation vraie et durable. Et j'aimerais aussi partager avec vous quelques questions, quelques euh, nous avons pu euh, rendre des, faire des visites avec euh, Kairos. On a reçu des groupes de, so groupes de solidarité, des jeunes et des femmes à travers Kairos. Et ceci nous montre que nous ne sommes pas sûrs dans cette lutte. Toutes ces, toutes ces visites-là ont augmenté, ont, ont, ont, ont redoré notre image et aussi des activités qui ont été menées au Canada, organisées par Kairos. Et notre euh, par, par personnel a été également invité et à travers les soutiens, le soutien et l'appui de Carlos, nous avons été capables d'implémenter nos projets. Peu importe euh, les moments euh, appropriés, inappropriés, COVID ou pas, même dans la prison et tout le reste. Je vais pas. Il y en a tellement qu'on a expérimenté avec Aros et à travers ce partenariat transnational, cette communauté transnationale. On a eu un soutien inconditionnel avec Aros. Ceci dit seulement, c'est une croissance et une extension. Am votre ambassade en solidarité, en compassion, ce que j'ai, ils nous ont tenus sur cette route de justice et de paix. Quelle relation euh, euh, saine et notre résilience, ils ont renforcé et notre espoir. Et vous avez, nous, vous nous avez chargé nos batteries pour les années à venir. Euh, au, au fait, nous parlons des territoires ici. Euh, votre partenariat avec nous nous ont, nous ont autonomisé à ce que nous puissions être toujours autosuffisants et jusqu'à... Et notre travail en accord avec cette relation nous a solidifié dans notre relation avec nos communautés respectives. Nous avons travaillé euh, avec plus de, de 126, femmes, 126 femmes. Il y a eu euh, des sommets de l'automination de la femme. Et aussi de créer une prise de conscience sur le, la violence basée sur le genre. Et jusqu'à rassembler même plus de 159 hommes. On a travaillé avec eux avec, sur les travaux de plaidoyer. Et chaque année, nous faisons cette, ces 16 jours d'activisme de, de, chaque novembre. Et aussi de créer cette conscience autour des populations, l'autonomisation de la femme et tout le reste à travers plusieurs initiatives nous à travers plusieurs organisations de la société civile nous avons mené des actions qui ont impacté et à la fois nous avons également tissé des de bonnes relations euh, diplomatiques nous avons rencontré la représentants. Les représentants de votre pays, qui nous sont très insigne, qui a été sponsorisé par K.A.O.S., notre personnel, ont voyagé jusqu'au Canada juste pour partager, connaître et aussi de créer une prise de conscience. Et à la fois, nous avons fait un réseautage avec le, les institutions gouvernementales de façon locale et mondiale. Et tout ceci, tout c'est ceci, pour dire que ces impacts positifs-là de Kairos, nous avons rencontré avec nos officiels et essayons, de, essayons de, de, de faire différents accords sur la loi de la famille. Sur la protection de la famille, la loi sur la protection de la famille. Et notre ministre, ministre des Affaires étrangères, le docteur Amaraad, et aussi de l'autorité la, de palestinienne, a, a est venu nous visiter il nous a, nous a autonomisés, nous a aidé pour que cette relation avec euh, le ministère canadien puisse être. Hier seulement, nous. Nous, nous nous, avons rempli un bus rempli on a rempli de ces femmes des, des femmes pour aller intervenir euh, dans un endroit dans un local pour autoriser les gens les populations contre l'occupation contre l'extermination de la terre et tout oh, en solidarité avec ces femmes et leurs leur village voilà pourquoi nous sommes capables aujourd'hui de réseauter avec euh, les, groupes, les églises de, euh, de, de de manière locale et aussi de manière globale et on a s'engage avec euh, les femmes de ces de ces, à travers Kairos, nous avons été capables nous avons, nous avons mené des actions pour la, la, une médiation entre les peuples et pour avoir une réconciliation. En ce qui concerne les, les espoirs et les souhaits pour l'avenir, vous savez, aujourd'hui, quand j'ai entendu l'histoire sur le, le, le territoire de, de, de la Terre secrète, je vous assure que ça m'a ça, ça, ça, ça fait. J'ai senti que c'est aussi, aussi mon histoire. J'ai envie d'avoir des bons liens avec les gens de l'étranger, d'apprendre de, de, de partager, de savoir où nous sommes sur, ce qui, sur les termes de réconciliation. Nous avons besoin de l'espoir. Sinon, il n'y a pas de, de syndication. Et à travers vous, nous sommes montrés d'être autonomisés par les histoires des jeunesses. À travers Kairos, nous espérons que nous continuerons à travailler, nous travaillerons ensemble sur, avec des échanges, des visites d'échange. Je pense, nous sommes en train de renforcer, en train de marcher ensemble jusqu'à avoir une compréhension accrue et ensemble pour créer un esprit d'alliance et de réconciliation. Euh, et je vous dis franchement, la réconciliation ne commencera jamais ici politiquement. Et aussi aux euh, le, le, Israélites et de, de, de de, de, de toute la Palestine qui a été occupée. Et tous les jours, nous sommes en train de faire cette réconciliation au niveau local. Nous sommes en train de faire la médiation des conflits. Nous sommes en train de bâtir une bonne relation avec les familles. L'apaisement est un processus très long pour nous. Nous n'en avons pas, comme vous savez. Et on n'a pas, on n'a pas eu de désordre de, de détresse. Mais ce que nous avons, c'est c'est c'est de la faim et le traumatisme. C'est la colère, et le traumatisme. Et moi, je pense qu'à travers notre alliance, nous avons expérimenté. Le changement et la transformation parce que nous avons été capables de travailler avec les autres en en tant que partena, partenaire. Il y a ce proverbe qui dit c'est toujours pas so, Alors que nous sommes en train de d'essayer. De d'être dans la peau d'autres partenaires pour voir comment ça se passe même à des milliers de kilomètres de là où nous sommes pour juste savoir voir comment les souffrances que vous êtes en train de traverser. Nous continuerons à se focaliser pas seulement sur notre propre cause mais aussi pour apprendre et joindre nos forces en contre contre l'injustice et aussi la non-violence. Il y a eu un, un, une transformation une transformation et une conscience, une prise de conscience et beaucoup d'entrées ont changé de statut. Nous devons aussi se focaliser sur le soin, le soin et les soins, l'éducation, pour que nous puissions être euh, politiquement activement, poussant être actifs, très actifs dans la vie politique et sociale. Alors, je vais essayer de raconter aussi quelques quelques mots que nous sommes en train de traverser parce qu'à cause de COVID, on n'a pas été capable de, de faire des visites échanges, mais c'est pas grave. Mais je pense que ça a changé le, la, la les dynamiques. mais ce qui est sûr, on, a, on, on est capable de faire cette deuxième chose à travers Zoom et à travers Zoom, nous nous rencontrons virtuellement, on peut se voir. Ça, c'est grâce aussi à la science. Non, nous pensons que ce sera très possible dans les mois à venir de se rassembler. Et je vais conclure en disant, je vais clore que vous, vous êtes donc les sources renouvelables à notre côté. Et nous vous avons choisi comme vous nous avez choisi à travers ce arrière-là, nous avons créé une nouvelle région une nouvelle vision pour la réconciliation et de la justice tout seul nous sommes nous pouvons faire très petit mais ensemble nous ferons beaucoup merci pour votre soutien pour votre amour agapé, votre amour répondu votre esprit de partenariat très remarquable merci carlos Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce message message et pour ces propos très aimables que vous nous avez fait. Merci, merci beaucoup et la puissance même de de. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup, merci. again from the new to singers. Uh I want continue encore to us. We have another song to écouter ici. Hello, Laverne, Malcolm, Dish, Ka, Kuchung, First Nation as dungiba. Ka ni my my spirit name anish. Now we're going to sing a a healing song for the residential school people and the people who survived and the people who had passed on. Uh Food, food, panelist is reverend paul gears paul lives on treaty one territory or winnipeg manitoba he's married to melanie white and they have two adult children paul serves as assistant to the bishop as well as justice and ecumenical and interfaith relations Là, Merci beaucoup à tout le monde. Je, je, suis, en train de, je, je suis du territoire uh, des Peuples autochtones. Je suis... Uh, uh, en septembre dernier, j'ai travaillé... J'ai travaillé avec... Uh, j'ai travaillé dans une école... De résident je suis très honoré d'être ici avec vous nous sommes avec nous maintenant mettons après après 20 ans d'histoire et de nos relations avec la rose et ça c'est une moi je pense que Caro car, sert d'espace de, pour la transformation et changements. changement. Et d'ailleurs, c'est un endroit pour. Euh... Alors, rappelez-vous, il, il, il, il y a deux choses qui s'est passées. Euh, je me rappelle the bells on uh the parliament building started going off and uh the bells rang and then they echoed back off the the tall buildings that comprise part of ottawa and it came back twice as loud every bell went off twice and it it just symbolically felt like the uh symbolically il faut dire que l'empire qui a été et elle a continué à parler, à raconter l'histoire et sa voix n'avait même pas arrêté. Moi et Boyanka, nous avons continué à travailler, à participer et euh, euh, quand on entend le, le, la deuxième chose qui s'est passée à Etauros, comme il euh, euh, y a, a l'un des conférenciers qui a parlé de réconciliation, et moi je pense que ces mots de, de la réconciliation ont un petit peu d'implication, de, de, de, de, de ça devrait être réel, une réalité. Moi, je pense que l en, l en, quand, quand les oppresseurs forcent les oppressés, donc à la fois l'oppressé et l'oppresseur perdent leur, leur, leur, leur, leur identité. Et, et nous, nous devons faire ce travail avec avec la dignité de chaque personne et de communautés multiples. Les, les, les mals que, mal que nous traversons aujourd'hui, à la fois, nous pensons que ce, ce que nous traversons était et we maybe we're at a place where we need to, to find ways to make that tension creative and energizing instead of simply confusing and draining donc on, à, à la fois quand ces, ces, ces espaces là servent dans pour euh, je, je, beaucoup de gratitude à la variété des, des, des gens qui ont compris euh, le, de le travail avec AOS et ceci, ceci, y compris tout le monde qui nous a rejoints. Je pense qu'il y, y, y a un personnel remarquable. Moi, moi, moi je vois l'intégrité, la qualité de votre travail et ceci, euh, ceci y compris les partenaires euh, au Canada et à la fois à l'étranger. Vos propos aimables m'ont beaucoup inspiré et à travers, et ceci y compris tous les volontaires qui travaillent avec travers Kairos et qui viennent souvent au programme de Caros et tout le reste. Et à la fois, nous avons un exemple dans ma région, par exemple, dans ma région, par exemple, il y a quand je vais là-bas, je rencontre toujours quelqu'un, quelqu'un que je ne je, je connais pas. Je ne savais pas pourquoi il est venu. Les églises. Nous sommes en train de. Je pense que beaucoup de gens. Moi, j'ai travaillé dans le cadre de l'éducation, la justice et les travaux de plaidoyer et les, les, les, les, les portes qui m'ont été ouvertes aussi sont très importantes. Et à la fois, il y a certains rassemblements, on a vu la transformation, l'apaisement à travers certains ateliers que nous avons pu organiser. J'aimerais dire que les gens qui travaillent avec Caros et autour de Caros que nous connaissons, je pense que il y, y, y, y a beaucoup de raisons vous le faites parce que vous êtes doué. Que ce soit sur le racisme systémique, euh, et, et ceci implique de fois quelqu'un, la leader qui doivent impliquer dans le travail de Caros. Et quand nous, nous quand, quand, quand nous travaillons pour redresser ce problème de, de, de, de la justice systémique qui règne dans ce monde-là, notre directrice notre, uh, uh, exécutive qui, qui, qui, qui, qui, qui a dit que tout le monde a besoin de leadership dans leur monde et dans leur appel dans, dans, à tous les <rire> niveaux de la vie, de le sens ici est que. Mais que nous nous avons l'opportunité de, de demander à certains, comment tu trouves la paix, la résilience et le renouvellement, et comment tu restes ferme dans tes actions. À l'Église unie du Canada, nous sommes plus dans la transformation nous avec les individus et aussi avec la sagesse de Carlos, avec les guides spirituels et aussi avec des vocabulaires spirituels dans nos conversations, en fait une conversation basée sur la foi. Et dans nos réunions de, de foi, interconférences confessionnelle, il eu une histoire et l'histoire les disciples de Jésus Christ étaient dans le bateau. Il y a eu un grand, une grande tempête et Jésus Christ donc a marché sur les eaux et a calmé d'abord la tempête. Et quand les disciples l'ont vu ils ont, ils ont cru que c'était le fantôme. Jésus, Jésus leur a dit que c'était moi. Et ceci vient à Pierre. Pierre aussi a essayé de marcher. Alors, si Jésus-Christ marche sur les eaux, Pierre aussi a commencé. Il a commencé à marcher sur les eaux. Et lui, par contre, et, et quand Pierre a compris, a senti le vent, il a commencé à se noyer. Et après, Jésus-Christ l'a tenu. Et il a demandé à Pierre, tu, tu as une toute, toute petite foi, mais pourquoi tu te mets en doute? Et les disciples et étaient dans le bateau, trompés et effrayés par la, temp de la tempête. Alors, ça, c'est l'une des façons de la transformation, je voulais dire ici. Je pense que Pierre a vu sa, son erreur, son échec, et Pierre, pour moi, symbolise beaucoup de choses. C'est un symbole de carros Carros est un endroit, c'est comme c est, c est ce bateau-là qui est en train de chercher la, la, la justice, tu, tu peux également sortir de cette eau, de ce bateau et demande à Carlos comment nous pouvons apprendre de nos erreurs et de nos succès ou de nos réussites. Et toujours, on doit avoir besoin de l'aide de tout le monde de cette communauté pour chercher le courage, pour chercher... Cette action ardente pour la justice et la cause. Merci, merci à vous tous. Je pense que vous avez, vous avez, vous avez juste donné un message très important. Alors, je, je Non, on va avancer un tout petit peu nous avons deux intervenants qui ont écouté notre présentation alors on va on va on va juste donc euh, parler de ces gens là On va parler de Ami. Il a été avec nous pendant dix ans euh, à Kairos. Il était euh, donc membre. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Euh, actuellement, il parle de Tiroli. Il, il habite à Tiroli. Caitlin is also completing her doctorate at the University of Manitoba. Il, il est en train de faire son doctorat à l'Université de, de and en économie et l'environnement. Merci, Steven, d'être avec nous. Thank you, Sue. Uh, and I'm, I'm so grateful for uh, the witness of the speakers and for the work that uh you're all doing merci beaucoup. Je suis très content pour le travail que vous faites dans votre communauté. Alors, je vais parler euh, votre histoire Uh, uh, can, can find ways to... uh, vous pouvez aussi trouver uh, des um, find themselves i think is such um it's just very meaningful kairos nous, nous, comprenons le travail qui se passe dans, dans les écoles, dans, dans les réflexions, pour juste clarifier ce que dit Kairos. Il y a 12 ans de cela, quand j'ai joint euh, la justice écologique pour la paix et la sécurité durable, ah ouais, nous, c'était, on a aussi euh, euh, créé des espaces pour euh, les dénominations où, où nous avons travaillé avec, les nous avons mené plusieurs mouvements sociaux, sociaux et euh, il y a des choses importantes qui se sont passées. C'est comme elle m'a parlé ce, ce matin-là. Nous pensons de l'égalité et euh, aider les gens qui sont en train de, de, de combattre pour avoir leurs droits et la violence de, de, de, de, la, de, de la colonisation, du capitalisme. Et donc, on doit continuer dans l'esprit de, de, de, de redevance. Et je, je suis aussi en train de penser sur l'importance de la justice. Um, so I think hearing from these panelists, I know that a lot of that work uh, in partnership ce... building is still uh, ongoing and we'll continue ce... to make mistakes, but I think that those long-term relationships that Kairos has uh, nourished with its partners um, and among uh, partners from different parts of the world as well, um, and I think You know that commitment that uh, people in the Caribbean. Je pense now. que l'engagement que les gens sont en train de montrer, vous avez montré dans plusieurs moyens que vous, vous pouvez. Je pense que ces relations vont nous vont nous guider aux prochaines étapes de de la transformation pour uh, et en termes de voix que nous sommes en train de lever tous les jours. Oui, oui. Je pense, oui mais dans d'une dans, façon où on peut euh, que nous, de la façon dont nous répondons aux causes. Moi, je pense que dans euh, nous avons besoin plus d'action et euh, nous avons besoin d'action. Et, euh, on a besoin de combattre contre oui. toutes ces injustices-là qui se passent. Je pense que c'est quelque chose de très spécial qui, euh, qui se… Africa kind of wakes up uh, to the atrocities of the past and of the present um, in this new way and, you know, I think people are seeking a way to figure out how to collectively transform. Um, but that, you know, a lot of people that are sort of in those initial moments of learning um, are really going to make mistakes and I think that Kairos has the benefit of this long, these long standing relationships and of long journeys of learning um, and that we need to be, to, we be to be able to take those learnings and share them Yeah I mean I think uh, in this moment we can't lose sight of that aim of the power of those relationships et, and of the power that comes from these et c est, c est juste en cette that continue to find ways to Continuons de, de, de, de, de, de montrer le leadership pour côtés des peuples autochtones et en d'autres moins, et savoir aussi que l'Église a un rôle très important à jouer et nous devons continuer à pousser cet agenda, à faire avancer cet agenda contre les injustices qui se passent qui se passe ici et comme j'aurai beaucoup d'opportunités aussi de travailler dans ces espaces-là. Merci à vous, merci, merci infiniment. Me, me, merci beaucoup, uh, Kathleen. J'ai aimé la façon dont tu, tu, as, tu, as, tu, tu as tu as tu as tu tu présenté cela. Moi, je je, je, je vous... notre deuxième intervenant, c'est jacine Il vient de L'Arabie saoudite, il, il, est, il travaille dans un centre d'immigration. On va prendre un projet de Canada. Il est assistant dans l'organisation et dans la modélisation d'une campagne. Et quand nous étions en Philippines, pour, pour l'immigration philippine, Donc, il a travaillé en tant à Carlos et il a donné sa voix et il a fait créer une prise de conscience sur l'immigration et il est. Il a aussi travaillé dans les projets de Covid 19. Merci beaucoup à toi et bienvenue Jason à. Euh, merci à tout le monde. Euh, encore une fois de plus, je suis très humble et honoré et moi donné cette opportunité de goûter Et je me trouve toujours en train d'apprendre de, de nouvelles choses, de nouvelles choses à chaque fois que je, je me joins aux événements de Kairos. Uh, what was said earlier, um, I think, um, starting. Um, uh, je pense que je de, de, uh, Gives a uh, sort of a context to, to the to the conversation that we were having, uh, particularly I think the intergenerational component of of you know of. What was Moi, je vais faire juste une, un briefing sur ce qui, comment ça a été dans le passé et là où nous sommes en train d'aller de l'avant. Donc, je vais parler euh, de proverbes philippiens. Euh, en Philippines, par contre, on avait. Il euh, y a un proverbe qui dit. Euh, celui qui ne voit pas là où il, là où il vient il ne va jamais euh, euh, atteindre sa destination. Alors, je pense que j'ai apprécié tous euh, les, les points de vue que vous avez euh, donc dégagés. Donc, il y a deux choses que, que j'ai notées sur cette discussion et c'est le premier Aymar qui nous a donné euh, une image très claire. Sur les peuples autochtones, particulièrement sur leur région, dans leur région. Et, et ce, ce que, ce que m'a attiquée un tout petit peu, elle a dit que nous devons nous focaliser sur l'apaisement de la terre et l'apaisement de. Et ça, je suis en train de faire référence sur le besoin, le besoin de notre engagement de, de écologique et la justice écologique également. Moi, je pense que dans notre circonscription, même entre nous-mêmes, nous, sommes nous disons, les migrants ont été obligés de quitter leur pays pour plusieurs raisons économiques et dans notre travail, nous savons aussi, nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup de migrants qui ont été dispersés à cause du changement climatique. Le climat social n'est pas le bon dans leur région et Et in, in uh, we, we ici in au Canada, par exemple, là où nous avons besoin, là où il y a beaucoup uh, de migrants, chaque année. Par contre, ceci, c'est pour juste faire une réflexion. Comment nous devrons donc voir ce ce travail de migrants qui sont en train de venir s'installer ici au, au Canada et qui appellent au Canada leur maison. Donc, Je pense qu'il y a un besoin que nous devons travailler à notre côté. Et ce n'est pas seulement une conversation, mais ils devront aussi avoir ils doivent, on devrait mettre des actions, on devrait travailler sur ça. Il faut qu'il y ait des actions et Zoubi a aussi parlé clairement sur le besoin des, des gens et la reconciliation des populations et de moi, je moi pense je fais partie d'une organisation qui a, qui a animé qui a, qui a animé une, un atelier sur l'activisme et aussi des, des migrants en Philippines. Et moi, je ne peux pas aider, mais je pense qu'on a aidé sur l'importance. On a pensé sur l'importance, sur la solidarité internationale. Zubi a également évoqué ça. Cette euh, quand, quand ils étaient en train de faire des visites d'échange dans l'esprit de solidarité. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de la part des, des, des partenaires aussi, mais d'une... Du point de vue de la diaspora, ici par exemple, je pense que nous, on nous donne une image très claire de ce qui se passe dans notre pays. En Philippines, depuis 1965, il y a eu la guerre civile et cette guerre civile a été enracinée parce qu'il y avait eu la pauvreté extrêmement et l'inégalité. Voilà où est née cette guerre. Moi, je pense que là où une jeune, des jeunes filles sont en train de, de faire face aux violences, basées sur le genre, la discrimination sur le genre. Alors, le partenariat avec Kairos, Kairos a donné plusieurs appuis à appuyer les églises de façon financière avec les outils qu'ils avaient besoin nécessaires pour euh, répondre aux besoins ou encore faire face à ces conflits. Nous savons qu'avec l'expérience de Kairos et le partenariat qui a été euh, établi, Kairos a travaillé main dans la main, il s'est engagé pour renforcer les relations avec les gens et aussi euh, euh, dans plusieurs... Et euh, finalement, finalement, comme Zubi a juste mentionné tout à l'heure, c'est très inspirant que même s'il si, n'y a plus d'espoir, mais il faut toujours choisir l'espoir. Et euh, le dernier point mais qui n'est pas le moindre, il a aussi parlé de la gratitude. De nous, dans notre centre de migrants, moi, je pense que dans notre travail, nous, nous, nous pensons que, Grassroots migrant organizations like MRCC, where we hear directly from the workers, whether it's in the context of policy, we need to center uh, our work through the our travail. people who are most marginalized. And uh, in our partnership with Kairos, um, it's been proven that uh, we share the same uh, mutual understanding and goals. So um, we are hopeful that in the next. 20 years of kairos um that these relationships and these principles will grow and like. So thank Alors, you again. Moi je pense avec ces expériences là nous pourrons savoir quand, sur comment on peut travailler sur les 20 années à venir. Merci beaucoup. I Merci beaucoup you. Jason, uh, je, je, je, je remercie je right vous vous uh, vous donnez uh, un vos données que vous avez, euh, vous nous avez donné. Moi, je pense que... Uh, uh, uh, uh, Aïcha, uh, je, je, je vous redonne la parole. Merci, merci beaucoup à tous les panélistes C'était très exceptionnel. Je pense que nous avons travaillé dans... Je, pour moi, personnellement, je ne veux pas parler de la part de tout le monde, mais je pense que pour moi-même, je précise du fait que nous pouvons travailler. Nous, on a vu ça. Nous sommes en train de mieux faire, mais nous avons beaucoup à faire encore. Même aujourd'hui, même, même jusqu'alors, on a beaucoup encore à faire. Et ce que j'ai entendu dans cette, je pense que cette plateforme doit être mature, de plus en plus mature, doit accroître et pouvoir. Les... Donc, je pense qu'on on en de célébrer les, les 21 dernières années de Carlos, mais il y a aussi des échecs que nous devons adresser et nous devons les corriger et dans la bonne posture, avec le bon cœur et très collectivement. Je pense que nous pouvons aller de l'avant et avancer ce travail de Carlos. Je remercie tout le monde pour euh, d'avoir été ici cet après-midi, pour avoir pris le temps d'être avec nous. Merci encore une fois de plus. C'était très, très, je, notre, notre euh, staff, notre personnel et euh, à vous tous. Merci beaucoup. C'est comme j'ai dit de hier. Carlos, c'est la réalisation de nos valeurs assurées et notre réseautage. Et je pense que c'est un mécanisme très puissant pour le changement continuel et c'est dans cette façon-là et le travail que nous faisons, l'attention que nous accordons à ces problèmes-là. L'injustice systémique et... Les problèmes liés à la Terre et la planète, ça, c'est la puissance de ce que nous amenons pour que nous puissions avoir le changement. Carlos est engagé. L'une des façons où tu peux rester engagé, c'est que tu peux aussi être un donneur. Tu peux aussi être donneur. Si vous êtes intéressé, nous, nous, nous vous... Ce soir, nous avons une une une, une un culte d'adoration et demain c'est le jour final mais ça sera encore très brillant été ça a été ces deux derniers jours non mais la une une une une non, donc, demain matin à, à, à 9h du Canada, il y aura un atelier sur les femmes de courage. Et je, je prie que vous puissiez aller avec un souffle de rafraîchissement et aussi une conscience sur les personnes. Les, le peuple autochtone et merci nous vous souhaitons la, un bon, un bon après-midi heureux après-midi à vous, merci beaucoup